Je suis avec Paola et Prisca, les deux vainqueurs de la catégorie écologie. Félicitations mesdemoiselles. Ça fait quel effet vous qui passez le plus clair de votre temps à réagir avec votre communauté devant votre ordinateur, de se retrouver devant 2000 personnes Super impressionnant et on est fiers quand même. Voilà, on est très fiers effectivement, on est resté un petit peu sans voix, parce qu'on a un blog récent, on s'est créé il y a six mois, ouais. donc euh, très fiers aussi, très fier et Ah -dé -dé. Six mois, succès fulgurant et, bah, ah, oui. on peut le dire, ouais, euh, modestement. Que vous n'aviez pas, pas prévu de, de speech, c'est ça C'est ça, exactement. Ce que je racontais en salle, c'est qu'on est, qu est venu en métro, et euh, entre garde de Lyon et Hôtel de Ville, je dis après ah, ce qu'on va peut-être préparer un Peut-être qu'on va gagner, ouais, on ne sait jamais quoi. Sur un malentendu. Voilà. Elle m'a dit non. On improvisera mais de toute façon on ne va pas gagner, on y va pour, euh, voilà, pour le plaisir. Ah bah. J'imagine ouais, ouais. que si vous avez gagné en, en six mois de, de création, c'est qu'il y a du boulot derrière, c'est à peu près ça représente combien d'heures par jour, par semaine euh, En moyenne, peut-être deux heures par jour, beaucoup de, de support technique quand même, pour faire un ouais. joli design et beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup envie de partager notre curiosité, nos découvertes avec nos amis au départ, nos proches, puis finalement avec la communauté des blogueurs et, et au-delà, encore plus. Dernière petite question, c'est quoi qui vous a poussé à, à créer ce blog, justement euh, On est amis avant d'être co-blogueuses. Et euh, on s'échangeait beaucoup d'informations autour de l'environnement, de l'écologie, du développement durable. Ouais. Et on s'est dit, euh, bah finalement, on a envie de parler de choses positives. L'actualité, c'est des choses moins fun, mais il y a aussi des choses positives qui se passent. Ouais. C'est ça qu'on voulait mettre en avant, et un jour on s'est dit « et si on se lançait Et si on créait un Allez, blog ?» et... on va en parler à tout le monde. Et voilà. On Exactement. va partager notre passion. On va partager au-delà de, de nous deux. Les petits remerciements, c'est le moment. J'espère que vous en aurez d'autres, peut-être que vous serez encore récompensés, mais là c'est le moment. Un grand merci à David qui nous soutient techniquement, qui a fait le design merci, du site, qui a créé le logo. Super, merci beaucoup. Euh, on peut remercier aussi nos proches. Je ne sais peu, pas, les fans peut-être qui ont voté pour vous. Je... Voilà. Oui, c'est vrai. On a les quelques abonnés, fans, fans, nos abonnés. Euh, on peut parler de nos familles parce qu'on a été soutenus par nos mamans en premier lieu, par exemple. Mmh. Merci les mamans. Euh, et ça nous a beaucoup euh, porté. Pour, euh... bah, félicitations, merci. mademoiselle en tout cas. Bravo. Merci. Merci. merci.